« Petit Emmanuel, sors d'ici !» Cet après-midi-là, des gendarmes nous souriaient sur les Champs-Élysées. Quand d'autres nous gazaient. « Petit Emmanuel, sors d'ici !»« Échec » disent-ils. « 283 000 manifestants pour BHL, le mouvement des Gilets jaunes est un échec. »« Échec et mat !» Disent les gilets jaunes, échec et mat, petit Emmanuel, sors d'ici. Bien trop violent et si magnifique samedi 17 novembre, un vortex d'intelligence collective est né, construit au fil des décennies par ceux qui savent. Petit Emmanuel, nous sommes venus te le dire sous tes fenêtres. « Petit Emmanuel, sors d'ici !»« 75% des Français ne veulent plus de toi, ni de tes élites de menteurs, voleurs et tueurs. »« Petit Emmanuel, entre nous, c'est fini !»« Petit Emmanuel, sors d'ici !»« Voilà, c'est dit, c'est un divorce !»« Marianne ne veut plus de toi !» Petit Emmanuel, sors d'ici Nous sommes des millions de résistants, nous sommes des millions de dissidents, nous sommes des millions d'insoumis, nous sommes des millions d'abstentionnistes. Nous sommes des millions de citoyens francophones, libres et souverains et nous ne voulons plus de cette fausse démocratie et véritable dictature que tu tentes de nous imposer par la violence au service des rats de la finance. Stop aux violences des élites de prédateurs contre les peuples Nous serons des millions dans la rue jusqu'à ton départ pour l'exil. Petit Emmanuel, sors d'ici Nous serons dans la rue chaque fin de semaine Jusqu'à ton départ en exil Petit Emmanuel, sors d'ici Prophétie politique et poético-humoristique de Christian Cotten Musique cavalcade urbaine de Marc vela Communiqué de presse de politique de vie en hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que cette journée du 17-11-18 advienne.